Écoutez-moi les petits chatons, j'espère que vous avez bien suivi vidéo. Vous allez tout simplement voir ma première vidéo sur Marvel Snap, ma première vidéo tryhard. Je vais vous proposer mon deck, mon deck avec lequel je monte euh, le ladder. Je vais tout vous dire évidemment du deck, euh, de comment l'améliorer, en tout cas comment euh, le changer pour qu'il soit on va dire jouable dans votre pool. Alors, il euh, y a des pools 1, il y a des pools 2, il y a des pools 3, je suis dans une pool 2 et là vous êtes en train de vous dire je ne bite pas un broc <rire> de ce que tu es en train de baragouiner fiche. Et bien je vous invite à aller regarder la vidéo euh, finalement présentation du jeu où je parle des poules. Alors les poules, c'est tout simplement les niveaux de collection Et du level 214, enfin du level 18 à 214 vous êtes pool 1 Dès que vous passez le niveau 214 c'est à dire du 214 au 418 Vous êtes pool 2 donc vous allez jouer contre des adversaires qui ont le même pool que vous Donc en fait tout simplement si vous êtes à 222 en pool Enfin 222 en niveau de collection ça veut dire que vous allez jouer des joueurs qui sont entre 214 et 418 donc ceux qui sont à 418 bah ils ont beaucoup plus de cartes que vous ça change pas forcément grand chose parce que si vous êtes bon si vous avez bien buildé votre deck et les cartes du pool 1 ne sont pas forcément plus faibles que les cartes du pool 2 de pool 3 mais forcément plus vous avez de cartes plus vous pouvez améliorer votre deck euh, plus vous pouvez finalement réaliser des synergies donc là le deck que alors moi j'ai pas fait ça évidemment j'ai eu l'info un peu trop tard donc en fait moi, moi je suis un gourmand j'ai roché on va dire les niveaux de collection et justement vers le niveau 220-230 j'ai eu des soucis parce que je rencontrais euh, j'avais pas beaucoup de cartes j'avais que les cartes du poulain et je rencontrais des, des decks finalement que je ne connaissais pas des, des cartes que je n'avais pas dans ma collection euh, donc voilà, le deck que je vais vous proposer, euh, il est pool 2, mais je vais vous... il, y a deux, il y a deux cartes en fait qui sont pool 2 dedans, mais euh, elles sont euh, changeables, euh, tout simplement. Donc, euh, ah oui, le lieu de la semaine, alors euh, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, le mercredi, là je fais cette vidéo le mercredi, il y a 40% de chance d'avoir un lieu, enfin euh, un lieu va être mis en avant 40% du temps, c'est le bar sinistre, donc voilà, j'ai pas spécialement euh, créé mon deck par rapport au bar sinistre, c'est des choses qu'on peut faire d'ailleurs, soit le mercredi, soit le, le dimanche, parce que le dimanche... Euh, non d'ailleurs le mercredi c'est pendant 48 heures et le dimanche c'est pendant 24 heures euh, et le lieu c'est 65% et le mercredi c'est 40% Bref en tout cas voilà vous pouvez parfois faire un deck spécialement pour le bar sinistre D'ailleurs, c'est peut-être ce que je ferai dans les euh, semaines euh, suivantes, je pense. J'essaierai de vous, vraiment vous présenter, par exemple, le mercredi, vu que ça dure 48 heures. C'est à peu près le temps, on va dire, de 80% de visionnage sur YouTube. Enfin, de 80% du, du visionnage d'une vidéo sur YouTube. Vous parlez vraiment d'un deck par rapport au lieu. Ce n'est pas le cas de, dans cette vidéo. Hein, c'est un deck que vous allez pouvoir utiliser tout le temps. Même, je pense, avec ce lieu, c'est jouable. Euh, donc, ne pas oublier, quand vous vous connectez chaque jour, de récupérer vos crédits gratuitement et donc le deck que je vais vous proposer c'est un deck contrôle c'est un deck que j'ai créé euh, moi euh, pour le coup alors moi je suis pas un haters du deck net c'est à dire d'aller chercher les decks sur internet je trouve ça même plutôt bien euh, je vous avoue mais c'est pas quelque chose que je fais en début de jeu en début de jeu voilà j'ai je, je, tendance à considérer que mon niveau de deck building est suffisamment euh, important intéressant pour pouvoir faire des decks moi même et pas forcément piquer des decks sur internet le jeu est trop récent je je ne fais pas spécialement confiance au deck d'internet dans un premier temps, évidemment. Euh, donc voilà, c'est un deck contrôle. Il euh, y a deux cartes qui sont donc pool 2, c'est les bonimo. Euh, vous ne pouvez pas jouer cette, pa euh, cette carte pardon, après le troisième tour. Euh, alors, si vous ne connaissez pas les règles de Marvel Snap, je ne vais pas expliquer les règles dans cette vidéo. Donc, il faut regarder la vidéo d'avant. Là, c'est pour ceux qui, ont, qui, ont, qui connaissent les règles, c'est-à-dire qui ont pris... Euh, le, de leur temps, 30 secondes pour comprendre les règles. Voilà, ça ne dure pas plus de 30 secondes pour comprendre les règles, mais il faut faire quand même cet effort-là, évidemment. Euh, donc, bref, euh, je ne peux pas jouer de carte ici. Donc, dès que je la mets, je ne peux plus mettre de cartes sur l'emplacement le, euh, et je, peux, je dois le jouer avant le troisième tour, troisième tour ou moins. Par contre, voilà, pour 1, de mana, il a 7 de puissance. Il est très, très intéressant. Ça, c'est taverne 2. Euh, c'est pool 2. Vous pouvez évidemment le remplacer par une autre carte une carte euh, à un mana, j'imagine, euh, et c'est le collectionneur. Alors, quand une carte rejoint votre main, à part la pioche, euh, il prend un de puissance. Donc, ça aussi, c'est euh, pool 2. Mais peut-être qu'à la place, vous pouvez mettre euh, la Medusa qui a un peu de puissance, qui est plutôt cool, Scarlet Witch, pourquoi pas, le côté contrôle, enfin voilà, peut-être mettre quelque chose à 2 mana euh, pour respecter un petit peu la curve, même si en vrai, si vous mettez quelque chose à 1 ou à 3, c'est pas très très grave, ou tout simplement, mettez les cartes que vous aimez, c'est aussi important. Euh, mais voilà, si vous, je, si vous voulez jouer quand même ce deck, il y a des cartes à respecter. Les cartes à respecter, c'est tout simplement la Moon Girl, qui, euh, quand elle arrive en jeu, a révélé ses cris de guerre, ça duplique votre main. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir dinosaure à ce moment-là et d'avoir deux dinosaures. Comme ça, on va faire dinosaure euh, au tour 5 dinosaure au tour 6. Alors, le dinosaure, il y a un eratum sur la carte. C'est une mistraduction, on va dire, anglais-français. En gros, c'est pas plus de puissance à chaque carte dans votre main, sinon ce serait tout nul. C'est plus de puissance pour chaque carte dans la main. Donc, en gros, lui, si en général, on a facile 5 à 6 cartes dans la main, c'est maximum 7. Si vous avez, par exemple, 6 cartes dans la main, ça fait... 6 x 2, 12. Donc ça fait plus 12. Donc en fait, pour 5, vous avez un truc à 15. Donc T5, un 15, c'est énorme. Et même T6, un 15, c'est énorme. Donc voilà, c'est vraiment le but du deck. C'est faire Moon Girl avec des villes dinosaures. Quand on n'a pas Moon Girl, ça peut arriver. La White Queen, elle permet d'avoir un gros, une grosse carte dans la main. Euh, en gros, vous, avez, vous prenez la carte la plus. Vous faites une copie tout simplement de la carte la plus élevée dans la main de l'adversaire. Donc déjà, ça prend l'information de ce qu'il peut avoir en main, l'adversaire, accessoirement parce qu'on peut se faire surprendre par des, tirs, des tours 6. Et euh, ça permet aussi de jouer une carte qui arrive dans la main. Pour 4, on a un 6 de puissance, c'est pas mal. Ça, évidemment, ça fait proc notre collectionneur parce qu'une carte arrive dans la main. Tout comme la Moon Girl. America Chavez, pourquoi je la joue Alors, America Chavez, c'est une carte très intéressante parce qu'en fait, ça me permet de jouer 11 cartes. Parce qu'en fait, elle est piochée qu'au tour 6 et non avant. Donc, en fait, ça veut dire que sur les 5 premiers tours, je ne vais pas la piocher. Donc, si je ne la pioche pas, ça veut dire que c'est comme si dans mon deck, il n'y avait que 11 cartes. Vous voyez Donc, je trouve statistiquement, c'est très intéressant ce genre de carte. Euh... Évidemment, parfois, bah, je vais la piocher T6 et elle va être quand même être intéressante. Mais très souvent, c'est quand même pas ça qui va être joué, T6. Mais voilà, elle peut. Les, les 9 de patate, ça peut être, euh, être cool. Mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir une carte qui ne pollue pas votre main de départ. Comme ça, on affine notre courbe de mana, notre sortie. Ça, c'est très intéressant. Euh... Ce que ne fait pas finalement les cartes comme Quicksilver, parce que lui, il arrive dans la main. C'est vraiment pas l'idée d'avoir une curve, c'est l'idée d'affiner la curve. Vous c'est pareil, c'est pas comme Domino. Euh... Même si Domino est une carte très intéressante, je trouve. Euh. Alors, j'ai mis lui, parce que j'aime bien. Mais clairement, on peut le remplacer. Mais je trouve qu'en termes de puissance, il est plutôt très intéressant. Euh, la sentinelle, elle revient dans la main. Donc, pour deux, on a trois de puissance et on a une copie dans la main. Donc, finalement, ça fait toujours des cartes avec Dinosaure si on n'a pas la Moon Girl. Parce que l'idée, parfois, on a juste un dinosaure et c'est bien d'avoir des cartes en main. Sinon, il est tout nul. Ça bien évidemment avec le collectionneur. On a le câble. Bon, qui fait... Pour moi, c'est... C'est un sentinelle en moins fort parce qu'il a que deux de puissance et tu le fais qu'une fois. Même si en vrai, le sentinelle, on le fait rarement deux ou trois fois. Mais euh, voilà, ça me permet de piocher dans le deck de l'adversaire pour deux. On a deux de puissance et on a une carte en main. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de jouer une pioche. Wondoo, euh, Wondoo, j'adore. C'est ma carte préférée parce que ça prend l'information. Alors certes, ça casse une carte du deck de l'adversaire. Donc on peut casser une carte à 4, une carte à 5, une carte à 6. Et en général, dans les decks, c'est souvent là que se fait le gameplay, à part dans les petits decks un peu tricky, les decks agro, ou alors les decks, on va dire déplacements, qui peuvent jouer beaucoup de T2, T3. Euh... Mais typiquement, le gars, il nous joue ça et il, vole et il casse notre moon Girl ou notre Dinosaur. on est en PLS. Euh... Donc voilà, bref, La... le Moondoo est très intéressant, et encore une fois, il y a cette information que vous prenez, c'est-à-dire vous voyez une carte qui a été détruite dans le deck de l'adversaire, et donc, vous... Si vous connaissez plus ou moins la méta, vous pouvez vous dire Ah, s'il joue ça, c'est qu'il joue ça. Et donc, voilà, vous pouvez commencer à. Ce serait très intéressant sur Hearthstone de pouvoir voir une carte dans le deck de l'adversaire. Euh... Mantis. J'aime bien parce que c'est une petite curve. Ça se joue vite. L'idée, c'est. faut faire attention parce qu'on a 7 cartes en main maximum. Et parfois, Moon Girl, bah, le dinosaure est mal placé. Et on ne peut pas le dupliquer. Donc l'idée, c'est quand même de jouer pas mal, parfois, de petits trucs à 1 qu'on peut curver. On ne va pas forcément la jouer T1, même si celle-là, j'aime bien la jouer T1. Euh... S'il y a une carte en face, au moment où on la joue. Bah, vous allez piocher une carte dans le deck de l'adversaire, sinon pour un, on a deux de puissance. Et l'Electra, parce que c'est quand même un deck un peu contrôle, enfin contrôle. En tout cas, dans ce jeu-là, hein, c'est pas contrôle au sens contrôle traditionnel d'un jeu de cartes. Genre Magic, je reste ton board, ou Hearthstone, je pioche des cartes et je reste ton board. Euh, là, on est plus sur un contrôle, on est sur un deck contrôle, mais d'un jeu qui se joue en 5-6 tours. Donc, c'est des, des fragments de... de de contrôle entre guillemets mais qui se sentent quand même en tout cas voilà Electra alors peut-être qu'on pourrait plus même parler de deck combo que contrôle en tout cas moi j'aime bien l'idée du contrôle mais c'est vrai que voilà c'est un combo contrôle on va dire on pioche quand même pas mal ça c'est quand même la clé d'un deck contrôle euh, bref Electra elle détruit un serviteur en face qui a un coup de 1 donc c'est très intéressant on va pas la jouer t1 mais c'est assez tricky je trouve euh, donc voilà on va évidemment partir en ladder forcément euh, donc on va... Le bar... D'ailleurs, j'ai jamais vu ce, ce lieu-là, le bar euh, sinistre. Euh, alors il y a un truc que moi je fais, ne le faites pas, mais je snap T1. Faut pas faire ça, mais j'aime bien faire ça. Voilà. Ma... Mon petit plaisir à moi, mais faut pas snap T1. Euh, et après on fait ça, évidemment, à l'adversaire pour lui dire... Snap, oh <rire> Ok. Euh... Ah, je me suis trompé de deck. Attendez, je, re... je peux pas faire à la retraite. écoutez je vais concede pardon je vais concede je me suis trompé de deck ça a pas pris le deck control bon les rangs ça va très vite hein. semaine j'ai pris le deck de la semaine donc le deck control d'ailleurs euh, le Odin là il peut être très intéressant avec le bar non ça fait ah non ça fait quoi ça fait... Ça fait... est-ce que ça casse pas le jeu Parce que vu que ça réactive les cris de guerre ça fait bam bam bam bam c'est rigolo en tout cas euh, ok, ok. Alors, Ebonimo, c'est pas un truc que j'ai envie de jouer T1. Parce que le problème, c'est que si je le joue T1, je bloque mon lieu tout de suite. J'ai pas envie de bloquer mon lieu. Parfois, même, je vais pas le jouer. C'est vraiment une carte qui est très intéressante, mais qui est un peu difficile à jouer. Donc là, mélanger 5 cailloux à chaque deck. Donc, c'est pas très bon pour moi parce que vu que j'ai un deck un peu combo, ça peut casser mes combos. Au début du sixième tour, échange votre main. Ok. Euh, écoutez, on va jouer ça. On va jouer le petit collector et il joue le Craven. Donc plutôt un deck déplacement a priori. Il a plus de puissance quand une carte se déplace ici. Euh, Est-ce qu'on joue notre Ebony maintenant Ou pas Je crois qu'on va jouer Ebony donc on fait Electra. J'ai envie quand même de vider un peu la main. Electra et Bonnie. À moins de lui. Ouais. On va faire ça. Bon, L'idée, c'est quand même de vider la main en vrai dans cette situation. Ok. Bon, je aurais pu garder Electra, mais je suis pas sûr qu'en termes de curve, que ce soit très intéressant. Le problème de faire la Moon Girl, c'est que. Ah non, je vais faire la White Queen. Donc là, au sixième tour, aucune carte ne peut être jouée ici. Hulk Bluster, donc ça fusionne avec une autre créature. Donc en gros, ça fait un mystère fantastique à 6. C'est pas mal avec le déplacement parce qu'il peut finalement donner de la stat de Hulk Bluster, c'est-à-dire les 4, à une carte qui se déplace. On est au cinquième tour. Je contrôle à gauche, je contrôle pas à droite. Hop gobelin Votre adversaire prend le contrôle de cette carte. Et il fait moins 8. Oh c'est intéressant ça. Ok. Écoutez mon adversaire se sentait pas serein. Moi je suis extrêmement serein. Mais c'est parce que je suis encore un nouveau joueur sur le jeu. Donc euh, j'avoue que je me dis. Que je peux me sortir de chaque situation. Par mon skill. Entre guillemets. Ou par le skill. Et peut-être que Plus tard. Donc quand vous jouez une carte ici, remplissez cet emplacement de copie de cette carte. J'avoue qu'avec Ebony c'est très intéressant. On va pas le faire tout de suite mais avec Ebony en vrai ça met que des 7. Donc là on lui a volé Rocket Raccoon. Ça change pas grand chose. Quand vous jouez une carte ici, ajoute une copie à votre main. En vrai on pourrait faire Dinosaure à gauche, ça nous fait gagner à gauche. On va mettre une Electra. Et peut-être qu'on fait Ebony maintenant à gauche. On a vraiment envie d'Electra. Non, On va Electra à droite. Ebony à gauche. On va jouer un peu curvé. En même temps, ça me choque pas de récupérer Electra en main par rapport au dinosaure. Et je vais faire ça. Alors il y a une histoire d'initiative, je n'en ai pas parlé dans la vidéo précédente En gros l'initiative c'est chaque tour ça change d'initiative Vous voyez là mon pseudo il, est, euh, il y a de la couleur autour Il est brillant ça veut dire que c'est moi qui ai l'initiative Donc mes cartes se révèlent avant lui Même si en vrai les cartes se révèlent en même temps il y a quand même toujours un petit ordre Donc là maintenant c'est à lui d'avoir l'initiative logiquement Non c'est toujours moi C'est toujours moi parce que j'ai l'avance en termes de points En gros Donc c'est pas à chaque tour mais ça, c'est un peu difficile à... Euh, on va faire lui. Bon. C'est rigolo tous ces petits ébonimaux, là. Ils font flipper, hein C'était les méchants dans Buffy contre les vampires, à un moment. Parce que Buffy contre les vampires, c'est... Euh... Alors, c'est pas Marvel, mais vu que c'est un comics, peut-être que le méchant dans Buffy, c'était un méchant de comics, et donc un méchant de Marvel. C5 on va jouer ça ici. Donc là on va plutôt faire là ici. On joue la même tiss également. Non, juste ça, juste monsieur fantastique. Le petit Watou. Alors le Watu, il permet de regarder les lieux avant qu'il se révèle, quand vous l'avez en main. Euh, le Colossus, il ne peut pas être détruit, sa capacité n'est pas réduite. Voilà, c'est toujours un 3 de puissance pour 2. Et lui, en gros, il gagne plus 2 pour chaque carte qu'il a ici. Donc là, en gros, on va faire le Dinosaure. Donc là, normalement, il va mettre un truc qui est censé me battre. Faut il faut qu'il soit supérieur à 7. Wallsbane. Est-ce que ça trigger Je pense que ça trigger, donc il gagne. Donc il gagne à gauche. Est-ce grave bah En vrai... euh. pas évident, là. Je vais juste faire Dinosaure passe. J'ai peur qu'il bat, qu me batte au centre. Mais je sais pas comment Enchantress me bat. Hein. Ouais. Enchantress, elle enlève les cartes continues. Les effets continu des cartes. Sur la ligne. Ouais. Je pense que j'ai fait une erreur à jouer euh, Ebonimo à gauche. J'aurais dû mettre... Ouais. Si je mettais les dinosaures à gauche j'avais forcément gagné Mais c'est vrai que c'était Ebonimo j'avais envie de le jouer C'est le problème de l'Ebonimo c'est que c'est une carte qui est très très puissante Il y a plein de spots où en fait Parfois on va faire un petit T1, un petit T2 sur une ligne Et ensuite Ebonimo On a que 3 cartes sur la ligne mais en fait elle est puissante Et en fait la ligne devient puissante et lui il doit Investir des ressources dedans alors que nous On a juste curvé entre guillemets Et parfois comme là je la joue parce que J'ai pas envie de la garder en main et en fait ça Crée finalement une erreur Je, con je considère vraiment que dans ce jeu il y a alors, il y a de la RNG, évidemment, comme tout jeu de cartes. Mais que c'est un jeu qui est très... Euh, très skill-capé, en fait. Vraiment, toutes les games, je me dis que je perds. ah Ça, là, je pouvais la gagner. Et ça, c'est intéressant, je trouve. C'est un commentaire que j'ai vu parfois. Il y a certaines personnes qui ont dit « Ah, fichou, euh, ce jeu-là est un peu trop RNG, je trouve. » Bah Je trouve pas. Justement, je trouve que c'est beaucoup moins RNG qu'un jeu de cartes classique. On va les jouer, ces petits cons, hein. Le problème de ne pas les jouer, c'est que ça pollue la main par rapport à Moon Girl. Si jamais j'ai le dino. Ok. Cette partie a un 7ème tour. Bah écoutez, ça me va bien. Parce que moi, j'ai un deck plutôt, euh, plutôt contrôle. D'ailleurs, ça lui a plu aussi parce qu'il a snappé. Bon, les Rocks, c'est un peu relou, mais. A voir, à voir, à voir. D'accord, fantastique, ok. Pour le moment, c'est un peu un statu quo. Vous voyez, là, le problème, c'est que si je fais ça, j'overdraw derrière. Donc je crois que je vais juste jouer la White Queen à droite. Euh, qu a... J'essaye de voir s'il y a des cartes. Donc là, mélanger 5 cailloux au deck. Hein. Cailloux, c'est des... des trucs pourris. Euh, là, piocher de cartes quand lui, il est révélé. Donc là on prend la carte la plus lourde dans sa main, donc c'est Iron Man en coup. L'Iron Man c'est la carte la plus chère de sa main. Une bonne carte. Je pourrais d'ailleurs avoir deux Iron Man. Ou alors je fais juste un Iron Man. En vrai, vu qu'il y a un tour de plus... Ah ouais mais là on a des cailloux dans le paquet, c'est chiant. Peut-être qu'il faut juste Mantis, Moon Girl. Ah ouais, mais là il y en a, a trois qui vont arriver, c'est les trois de gauche, donc ça marche pas. Donc je vais faire cliquer là et je vais annuler. Ah c'est pas évident. Hein. Peut-être qu'il faut juste faire câble. Mantis. Comme ça, lui prend une carte de son deck. On espère en espérant pas prendre un caillou. Oh c'est pas mal de lui voler un Blue Marvel. C'est une très très bonne carte. Donc il joue avec des continus Continue Blue Marvel. Continue con euh... Enfin continue Iron Man, continue Blue Marvel. Donc peut-être qu'il joue slot, le, le gros le 6-7 pour 6. Euh, qui double les effets continus Là, on est au tour 6. C'est pas encore fini. C'est intéressant cette game. On se regarde. Là, il est boardlock à gauche. Intéressant. Je suis Iron Man. Ok. On pourrait gagner à gauche avec Iron Man. Et si je mets Blue Marvel à gauche, est-ce que ça me fait gagner? Parce que j'aurais 3, 4, 5, 6. Non, ça ferait 21. J'ai peur que là, il me gagne ici. 11. Il nous faut 9. Il lui faut 9 à droite. Il n'a pas forcément les 9 en vrai. Donc je pense que je vais Iron Man à gauche. Je peut-être jouer quand même le rock si jamais il a un. Non. Je vais avoir le. le, le... Ah non, le Ant-Man, j'ai déjà tué. Si jamais il a le serpent là. Il y a un serpent qui a moins de 3 de puissance si jamais il y a quatre cartes en face. Mais je vais faire juste ça, je pense. On va voir s'il a les 11. 8. Là je gagne à gauche. Face à 30. Grâce à Iron Man. Et je gagne ici. Ouais. Il a pas les. il ah, n'y a pas beaucoup de cartes qui ont 10 de puissance pour 6 hein. Nice. Et là, vous voyez, vu que personne n'a concede et qu'on a snap assez vite tous les deux. Snap, ça. j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Peut-être que c'était un peu compliqué à expliquer. Du moins, j'ai peut-être mal expliqué. Mais en gros, il y a une personne d'ailleurs dans les commentaires de la vidéo précédente qui a bien expliqué ce qu'était le snap. Mais plus ou moins, ça double la mise. Et si l'adversaire le fait également, bah ça a x4 la mise quoi, x2 x2. Donc ça c'est le fichou play ça, si vous le faites, pensez à fichou. <rire> ok. Allez, faut que tu cliques là On... Ok, Ant-Man Bonjour, je suis Ant-Man. Au troisième, quatrième et 5 cinquième tour, aucune carte ne peut être jouée ici. Bah écoutez, euh, nous on va jouer collectionneur qui est une très bonne carte parce qu'il prend beaucoup de puissance. Souvent c'est un tour 2 mais qui a souvent 4 ou 5 de puissance. Donc c'est très très très intéressant. Ah le fameux lézard, voilà c'est lui. Si votre adversaire à 4 cartes ici, puissance moins 3, sinon il a 5. Ah merde, on est déjà au troisième tour, excusez. Euh, donc On va à droite, on va essayer de gagner à droite. Ah zut, Cosmo, c'est lui qui a l'initiative. Donc j'active pas ma sentinelle, j'active pas ma mantis. Bien joué Batman. What Ah c'est cycle là les deux. Écoutez, on va aller à droite. Ah c'est un effet continu, quelle horreur. Oh, attends, j'ai perdu là. Bah ouais bro, bah ouais mais t'as mis le cosmo et ça veut dire que ça c'est, ça proc pas quoi. Après je vais quand même le faire je pense. Parce que c'est un T4 et ça peut me permettre de piocher deux cartes. Ouais, j'active pas son effet mais je pioche deux, en vrai c'est à peu près ok. Hein. Écoutez on va jouer Dinosaure à droite. J'ai peur qu'avec unslot à droite, il gagne. Donc là, je peux jouer Chavez à gauche ou au milieu. C'est hyper tricky. On va dire qu'il va unslot au milieu. Là, ici. Donc tout ça, ça a plus, euh, plus de plus de... Moi je pense qu'il va faire ça et il va essayer de gagner la ligne ici. Il la gagne. Hein. Parce que ça double ça aussi. Ça rajoute 7, ça le fait passer à 20. Lui il prend plus 3, ça fait 23. Lui il prend plus 1 à tout, donc il gagne. Je pense slot à droite, il gagne. Donc ce que je vais faire, je vais essayer d'être un peu malin. Je me vois bien faire ça. Ça et ça à gauche. En considérant que Mister Fantastic va me permettre de gagner à droite. Et en espérant gagner à gauche. Il a pas fait ce que j'avais prévu. Après, est-ce que ça me fait perdre pour autant Spectrum. Non, je gagne quand même. Pff, vamos. Parce que le dinosaure, vous voyez, j'ai quand même vidé des cartes dans la main. Il est quand même 11 de patate. Hein. Mais en fait, euh, ouais. Donc là, c'est bien parce que ça va vite. Les adversaires, ils snap. Ça fait des games de 8. Vous imaginez, un rang, c'est 10 orbes. Normalement, tu en gagnes 2, 4 max par game, quoi, et encore. Il y a souvent des concedes, il y a beaucoup de concedes. Là, mes deux adversaires, j'en ai pris 16 d'un coup, quoi. Mais bon, après, moi, parfois, ça m'arrive, je peux faire 3, 4 ans de pertes d'un de perte coup, quoi. Donc, faut un peu plus équilibrer. Mais là, c'est vrai que pour le moment, le, le, je suis assez confiant avec mon deck. et J'aime beaucoup mon deck, donc... Puis, c'est bête, mais le fait de t 1, ça m'oblige à me concentrer encore plus. Bon, là, je suis en vidéo, donc je me concentre. Mais même, de base, quand je joue à un jeu, je me concentre, mais... Je suis un peu foufou. Et c'est vrai que me dire que je peux perdre 4 games d'affilée. Vu que j'ai snapé T1. Faut pas faire trop le mariole. Donc là c'est quand je joue une carte ici. Je mélange 3 cailloux au deck. Les cartes ici. On, là s'il n'y a qu'une seule carte à la puissance plus 5. Euh, je vais plutôt la jouer à droite elle. Voilà j'ai ma combo. Donc l'agent. Ajoutez une carte aléatoire à votre main. Donc il a 7 uniquement parce qu'elle est là. Euh, donc voilà, ça c'est le genre de truc que j'aimerais avoir dans mon deck, une pioche. Pour un mana, tu, tu, tu, tu, tu recycles entre guillemets la, la carte, c'est vraiment très intéressant. Angela, quand il joue une carte ici, elle a la puissance plus 2. Donc là je vais jouer le câble, à droite. Il joue le sentinelle. Donc ça donne plus 2 ici. Nous on récupère une carte. Dans son deck, d'ailleurs, il joue collecteur. Intéressant. On est au tour 4 et Bonnie, je ne peux malheureusement plus le jouer. Euh... Je pense que je peux commencer à faire ça. Je m'en fous maintenant. Vu que j'ai monté 5 avec Devil Zor et j'ai monté 6 avec Devil Donc en fait, je vais Moongirl à gauche. Là, j'ai 5 cartes en main. Ça va se dupliquer donc dupliquer jusqu'à 7. De gauche à droite. Donc je vais récupérer une White Queen et un Devil's Or. Et vu que je vais récupérer deux cartes, lui il va prendre plus deux. Vous voyez il est déjà 4. Bon il a fait Moon Girl aussi. Donc peut-être qu'il joue des dinosaures. Donc un dinosaure au mid. Évidemment. Donc là on peut pas jouer de terre. Hein. C'est vrai que c'est un peu le problème pour le moment du jeu, c'est cet écran. Alors, ils sont en train de travailler sur une version écran euh, en grand, hein, parce que c'est vrai que là, je suis sur Steam, mais euh, c'est vrai que l'écran, c'est style téléphone, quoi. Donc, euh, voilà, ils sont en train de travailler comme sur Hearthstone, un écran en grand. Euh, mais c'est vrai que les lieux... En, en tout cas, en stream, il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Ah, c'est un peu problématique, on n'arrive pas à lire les lieux. » Voilà, c'est vrai qu'il faut que je, je fasse l'effort d'expliquer de, de, ce que ça fait. Enfin, les cartes, vous connaissez, mais... Donc... A droite je gagne, au centre je gagne, à droite. Donc il a deux dinosaures le gars. Est-ce que ce serait pas du coin flip là Le fameux 50-50 Parce qu'en vrai s'il fait dinosaure à droite et que je fais dinosaure à droite, ah ouais non mais il a deux lignes sur quatre. En fait s'il fait dinosaure à gauche et qu'on fait dinosaure à droite, on a gagné. Après, s'il fait dinosaure au centre, on a gagné. En fait, c'est vraiment du 50-50. C'est-à-dire que... Enfin, je pense, hein. Si je fais dino à gauche et qu'il fait dino à gauche, il gagne. Deux lignes. S'il fait dino à droite et que je fais dino à gauche, je gagne à gauche, je gagne au centre. Si je fais dino à droite et qu'il fait dino à gauche, je pense qu'il va plutôt aller à droite. Ouais, enfin, je fais dino à gauche. Je pense que c'est vraiment... Là, c'est du 50-50. J'ai l'impression, hein. Après, on n'a pas trop le temps, on a que 30 secondes pour réfléchir. Donc, j'ai. Ouais, GG. Si j'allais à droite, je gagnais. Ah, c'est intéressant. Mais hein j'ai l'impression comme ça. Alors, c'est ça qui est très technique c'est de réfléchir à plein, plein de situations qu'en 30 secondes. Mais j'ai l'impression que c'était ça. Si j'allais à droite et qu'il allait à gauche, j'ai gagné. Si j'allais à gauche et qu'il allait à gauche, il gagnait. Si j'allais à gauche, et il allait à droite, je gagnais. Et si lui va à droite et qu'on va à gauche, c'est pareil, on gagne. Donc en fait, euh, ouais, c'est ouais. Ah, très intéressant. Voilà, ouais, c'est vraiment un jeté de dés hein, pour le coup. Ouais. Ah ça, ça bloque mon deck. Ça c'est un lieu qui bloque mon deck parce qu'au cinquième tour, les quatre coûtent de plus. Donc mon Dino, je peux pas le curver T5, T6 quand j'ai la Moon Girl. Donc ça, c'est très très chiant pour notre deck. Ouais, typiquement le côté poule. Bah lui, il est pool, il a, il a ça dans son deck quoi. Moi, j'aimerais bien avoir ça dans son deck, mais dans mon deck, mais je l'ai pas. Oh, sympa ça. Ok, ok. colpio Scorpio, super aussi dans un deck contrôle. infliger puissance moins 1 aux cartes dans la main de votre adversaire. Et enfin, lui c'est à la fin du tour, du troisième tour, tout, transformer toutes les cartes Hulk euh, qui sont ici. Donc là on va... C'est nous qui avons l'initiative, mais ça c'est un T2, donc je peux pas le tuer avec Electra. Donc je pense que je vais jouer Starlord. Et Ebonimo ici. J'ai 3 créas. Est-ce que lui en aura trois Ouais. Ok. Donc on a tous les deux, tous les trois. trois Hulk. Intéressant. <rire> Et là, les cartes jouées ici ont 25% de chance d'être détruites. Pardon, d'être détruites. Euh. Je me demande s'il ne faut pas jouer plusieurs cartes ici. Vu qu'au prochain tour, elles vont coûter un de plus. Au prochain tour, je ferai juste euh, White Queen. Très bien, ça, into. Ça. Non, après, je me boardlock. Je vais plutôt aller à gauche. Et T5, je joue la Queen. Ben, lui, il se board lock, donc Le côté boardlock, c'est intéressant parce que comme ça, il peut pas rajouter de points. Bon, après, il rajoute beaucoup de points là. Euh, 38 38-43 Si on met la queen Ça fait égalité Écoutez on va mettre la queen au centre Comme ça on a une égalité au centre Et on finira par devilzor à gauche Maximus votre adversaire pioche deux cartes Oh waouh Oh sympa Oh ça a été détruit par le salle des dangers Ok donc là il y a égalité et là maintenant à moins qu'il aille à droite ça va être une bataille à gauche je pense. Donc à gauche je vais juste mettre un énorme monstre. Je pourrais peut-être même mettre le petit Wondoo, on sait jamais. Ça mange pas de pain je pense. De toute façon il aura rarement plus gros que ça. Ok, on vire Odin. Ça, il détruit mes T1. Ah, c'est un peu chiant, ça. Oh, waouh! Oh, GG! Et là, il gagne parce qu'il. Parce que sa créature, elle est. Ah, sinon, je perdais quand même. Lui, il arrive en jeu et il donne plus de. de puissance à trois créatures. Pas mal, hein? j'avoue que là euh, m'a fait je pensais gagner franchement l'Iron Earth mais c'est ça qui est intéressant c'est qu'il faut tourner autour de tellement de cartes et c'est intéressant parce que hier il y a quelqu'un qui disait euh, dans le chat Fichou euh, je suis pool 2 mais je galère un peu avec les cartes que j'ai parce que fait, il a fait comme moi il avait rushé les, les, la collection et il me disait justement bah voilà je je je galère un peu pool 2 parce que mes adversaires ont des meilleures cartes que moi et il me disait est-ce qu'il ne faut pas mieux refaire un compte et faire la stratégie de la poule 1 et de rester pool 1 et il y a quelqu'un dans le chat qui lui répondait très intéressant d'ailleurs fais gaffe parce que euh, ceux qui vont rester pool 1 avec leur deck pool 1 en général ils vont très très bien les maîtriser donc en fait si tu es bloqué pool 2 c'est pas qu'une histoire de cartes c'est surtout aussi une histoire de niveau donc, euh, si vous êtes pool 1 et vous restez pool 1, je pense qu'il faut avoir vraiment une excellente maîtrise de votre deck parce que les, vos adversaires auront mo moins de cartes que les joueurs pool 2. Comme vous, en fait. Mais auront donc plus de maîtrise. Vous voyez, moins on a de cartes dans une collection, moins on a de deck, plus on les maîtrise. Euh, ok. Puis on va Electra au centre ou à gauche Au centre va jouer euh... Non on va la garder. Sentinelle et Bonnie. Au centre. On va faire ça. Ça c'est un peu chiantos. Oh il joue Rock, ça veut dire qu'il joue Kazan dans son deck, je pense. Il joue un deck on va dire agro Ou zoo. Avec plein de petits T1. Écoutez, on va jouer ça à gauche. De toute façon, au prochain tour, on sera obligé de jouer à droite. Ouais, Il doit vraiment jouer ce deck-là. Bon, il a pas fait Kazan T4 déjà, même si moi, j'ai pas de bon T4 non plus. On lui a volé son Kazar. Kaz Kazar, pardon, pas Kazan. Julien Kazar. Euh, ok, on n'a pas beaucoup de T1 nous. Par contre, les effets continuent à gauche, c'est strong. Ah non mais là je suis obligé d'aller à droite. À droite on ferait pas ça. Non on va faire ça, ça, ça. Et le petit T1 dans l'absolu. Bon. Ah nice. Bah, au T5 ça veut dire qu'il est obligé de jouer Blue Marvel à droite. Ça c'est plutôt pas mal. En vrai c'est pas mal hein, parce que ça c'était la citadelle... Il me détruisait, c'était le secret qui me détruisait. Ouais, il joue Blue Marvel. Mais vous voyez, il ne peut pas le faire euh, sur la citadelle. Hein. Donc là, maintenant, il peut jouer Onslaught. Il double les effets. Continue. Donc en fait, s'il le fait à droite, bah il a puissance plus 2 à ses cartes. Ça lui permettra pas de gagner là. Ça lui permettra de gagner à droite. Et en vrai, je me dis, si on fait Kazar. Après, on n'a pas beaucoup de T1. On a pas mal de T1 à droite, remarqué. Ouais, il a battu en retraite. C'est intéressant, hein, parce que là, il y avait pas mal de play. Hein. En vrai, en 30 secondes, on avait vraiment une possibilité de faire plein de choses. Je pense qu'en straightforward, il aurait fait Onslaught à droite. Mais le fait qu'il concede, peut-être qu'il ne l'a pas. Il faut pas oublier qu'au début de la game, on a mis des cailloux dans les decks. Hein, donc, on a pollué un peu les decks. Mais... Euh... Ouais, c'est vraiment... Le les côté, le côté euh, lieu... Enfin, le... Les lieux on va dire, c'est hyper hyper technique, hein, franchement à bien maîtriser, et ça change totalement les games, on a un deck de 12 cartes seulement, donc peu de stratégie on va dire, et en fait ça enchaîne énormément, enfin on enchaîne les games et en fait on se lasse pas parce que toutes les games sont différentes, euh, ça j'aime bien avec mon deck parce que j'ai quand même pas mal de T1. le Raft, le premier joueur à remplir cet emplacement, pioche une carte, en général le premier qui remplit l'emplacement a gagné. A voir s'il a pas mal de T1 dans son deck ou pas. Le fait qu'il loupe son T1, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Au moins qu'il joue Electra. Ok. Donc on va vraiment essayer de remplir le raft. C'est hein. important. Titan réduit d'un, le coup des cartes de coup 6. Je voulez voler ça dans son deck. Ah. Il double les effets continus. Ok. Donc il a détruit le terrain. Vous ne pouvez pas jouer de carte ici après le quatrième tour. Bah, c'est très intéressant pour moi, vous savez. Parce qu'en fait, là, je vais pouvoir faire Sentinel into Ebonymo. Donc là, en termes de points, j'ai quand même beaucoup grâce à Ebony. Euh, et lui, après le troisième tour, ajoute une carte aléatoire ici pour chaque joueur. Ah, j'ai enlevé le son avec ma molette de ma souris. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça, c'est incroyable. Et les gars, c'est incroyable <rire> ok Là bon c'est un peu de la RNG hein. C'est le côté Ben Brod hein. Oh la chatte Ah non c'est à droite Ça C'est meilleur que son truc <rire> Un truc à zéro énorme Yellow Jacket Et ça c'est euh, plus 6 à Un remplacement à droite de cette carte Écoutez on va Electra à droite hein. J'ai quand même 2 de puissance ici. Electra, vu que c'est 1, ça fait comme si elle était 3. Mystal Fantastic Et vous voyez, à gauche, j'ai gagné. Et pourtant, j'ai pas investi grand-chose. Donc là, maintenant, il faut juste qu'on gagne une autre ligne. Donc, est-ce qu'on essaye de bourriner à droite Est-ce qu'on bourrine à gauche En vrai, on va sûrement bourriner à droite. Enfin, en vrai, je pourrais mettre ça ici. Hein. Les prochains tours des villes or hein. ah non ça réduit tout le temps les cartes de coup 6 on fait juste ça ouais je vais essayer de gagner à droite dino et to one slot normalement ça fait gagner hein. clairement normalement ça fait gagner et à gauche il peut plus gagner normalement Ah il lui manque 8 et vous voyez c'est vraiment intéressant les bonimo typiquement dans ce genre de situation c'est trop bien parce que ça fait gagner une ligne sans beaucoup d'investissement. Pareil, quand on a lieu qui dit « les games finissent au tour 4 », il y a un lieu qui dit ça, qui dit « la game, au lieu de faire 6 tours, elle fait 4 tours », Bah quand tu as, as Ebony en main, bah pour Amana, tu as 7 de puissance. Donc en fait, tu peux, tu peux vraiment gagner. Sachant que le, le deck, même si c'est un deck un peu contrôle-combo, vous voyez, il y a pas mal de T1, T2. Donc on peut très bien curver T1, un T1, T2, un T2 qui ramène un T2, T2, et comme on a fait là, et T3, T2, plus T1. Bah, le raft... On va mettre la mantis Donc là si on pioche un T2 Ou un T1 On a le raft sur T3 Et on a la mantis qui proc Parce qu'il y a une carte en face On va lui voler un strong guy Et il va nous enlever une sentinelle C'est pas forcément bien parce qu'il nous enlève une curve T2 Allez ah ça c'est pas une très bonne draw. Ça me fait un peu peur. J'ai peur qu'au prochain tour il puisse faire deux créas. Allez. Il faut un T1 ou un T2. On a un T2. Ah non on est bloqué par ça. Aucune carte n'est révélée pendant ce tour. Après c'est une... pas une histoire de révèle, C'est une histoire de placement. Donc je sais pas comment ça va fonctionner avec le raft. Enfin, de toute façon on fait cela et ça. Et on va voir, vu que ça se révèle pas, je sais pas comment si le raft fonctionne. Le raft n'a pas fonctionné malheureusement. Écoutez, on va moon girl au centre. Ah ouais, mais moon girl sert pas à grand chose. Mais je pense qu'on va quand même moon girl. Vu qu'on a le collectionneur. Ok. Ouais, donc vous voyez, dommage, hein. Hazard, ok. Et bon immo. On perd à gauche. Hein. On duplique des cartes. Ah non, on est à 14 maintenant grâce au collectionneur. Bon Copie toutes les cartes jouées par votre adversaire pendant ce tour, mais de votre côté. Le problème, c'est que c'est à lui de jouer, là. En termes de... initiative. Euh, ouais, là, ça fait ça à moi, je veux dire, en termes d'initiative, pardonnez. Bon. Qu'est-ce qu'on fait, là J'ai envie de garder ça. Après, j'ai envie de le jouer maintenant en même temps, parce qu'il a 4. Je peux le jouer au prochain tour. Hein. Je peux faire Devil's Zor Leader au prochain tour. Et je fais que Strong Guy. Après, la main sera jamais vide. Donc, autant jouer ça. Mais si je défausse ça, je suis rect. Et je défausserai pas ça. Après, défausser une carte de la main, ça affaiblit le dinosaure. Ou alors je fais ça, hein. franchement je vais juste jouer lui, hein, je crois. Comme ça ça me permet de gagner à gauche, hein. c'est bête, mais... Angela. Ultron. Ok. Intéressant, Ultron. Crée 4 drones de puissance aux autres emplacements. Oh, waouh. Écoutez, si je fais ça, je gagne au centre. bien ça et ça. Mais de votre côté, je ne sais pas où vont aller les cartes. S'il les joue là, est-ce que ça va là En tout cas, je vais partir là-dessus et on va voir. Mais c'est très intéressant. Blue Marvel, c'est un peu ce qui, voilà. ce qui me posait problème. Et justement, moi, je vais copier son Blue Marvel, je pense. Et je récupère la win. Bamos! C'est la première fois que je dis Bamos et pas Vamos. Incroyable. Trop bien le leader là. Nice, super game. 8 points en plus. Ça monte bien. Hein. Il est cool ce deck. Hein. J'essaierai de vous présenter avant la fin de semaine euh, un autre deck. Je pense que cet après-midi en stream je ferai un peu de. Je tryharderai un autre paquet. Parce que celui-là, ça fait deux jours que je joue. C'est 1 hein. Donc ça, faut rien mettre hein, sur Jotunheim. Après chaque tour, puissance moins 1 aux cartes posées ici. Il ouais, n'y a que lui, vous voyez. Mais encore là, au, au combat d'avant, il a vraiment carry. Au tour, euh, ouais, au, à la game d'avant. En plus, c'est la main de chaque joueur de cartes aléatoires. J'adore ça. Oh, on a le scorpion. Un puissance moins 1 aux cartes dans la main de l'adversaire. Super ça. En plus, c'est nous qui avons l'initiative. Bon, ça ne change rien, vous allez me dire. C'est dans la main. Et super, hein Meilleur que collecti collectionneur ici, hein Bon, par contre, on a une main un peu chelou on a des Willmonger, des Killmonger. Détruit toutes les cartes de coin 1. Bon, on a Captain America, qu'on connaît bien, hein, qui est une carte de pool 1. Puissance plus 1 à vos autres cartes à cet emplacement. Oh, multiple man, ça c'est dans le côté... Euh, c'est dans le deck déplacement. Quand elle se déplace, elle se déplace, mais elle laisse une copie. Donc là, on a dit que euh, sur cette ligne-là, on pourrait jouer des dinosaures. On va ouais, peut-être faire un, un fantastique au centre. Après, on peut mettre des Jessica, remarquez. Hein. Parce que Jessica, c'est fat, hein, c'est 8. Hein. Après, 8, il peut battre. Non Ouais. Pas évident de battre 8. Ça veut dire c'est une carte qui coûte 5. Et encore, les cartes qui coûtent 5 n'ont pas forcément 8. Et après, il y a 6. Dans ce cas-là, on met le dinosaure à gauche. Après, il faut qu'on ait un T6. C'est intéressant. Ce, J'ai un bon match-up contre euh, deck déplacement. En général, il fait beaucoup plus de tricks que moi. Parce que c'est souvent, je déplace, bam, bam, bam, bam. Souvent, ça fait de la belle magie. Mais en termes de stats brut, souvent, on est au-dessus. En tout cas j'ai dû faire une dizaine de games contre déplacement et je dois en gagner plus mais vous voyez là c'est très intéressant ce qu'il est en train de réaliser il a fait le le bluster là et en fait il fusionne sa carte avec le multiple man donc dès qu'il va déplacer multiple ça va faire un 6 quelque part très très fort ouais je suis bien chaud pour les Jessica ou alors Jessica au centre hein. écoutez ah ouais mais on perd En vrai, ce qu'il arrivera que des 8 à droite... Strong. Je pense c'est strong Jessica à droite, franchement. Comme ça, je fais Dinosaure à gauche. Dinosaure, il gagne une ligne tout seul. C'est aussi la puissance de la carte. Et euh, je mets America Chavez au centre, vu que j'ai déjà un petit peu d'avance au centre. Enfin, j'ai pas vraiment d'avance, remarqué. Eh, ça va être chaud cette game. Chavez elle est combien en termes de points Elle est 9. Est-ce que lui il ne fait pas plus Lui il fait 3 plus 3. C'est 6. C'est rigolo en vrai. Vulture. Enfin, il se déplace. Puissance plus 5. Est-ce qu'il arrivera à dépasser mes, mes 8 d'attaque par créa C'est pas sûr hein quoi okay, qu'il va le déplacer mais pour le déplacer il est obligé de mettre un truc ici Vous voyez eh, en vrai je ferais bien dinosaure au centre et j'abandonne à gauche bah, j'abandonne pas à gauche mais au pire des cartes à gauche mais je mettrais euh, des petites cartes quoi Ça dans un deck contrôle, ce serait très intéressant. Ça pour le coup, ce serait une vraie carte contrôle, Killmonger. D'ailleurs, j'ai vu des decks avec kill Killmonger dedans. C'est assez fort contre nous parce que ça détruit nos Ebony, ça détruit nos ça, nos ça. Ça fait pas mal de value. Ouais, c'est pas mal contre les decks Zo aussi, les decks agro. Par contre, il y a des decks genre typiquement contre déplacement, ça fait rien quoi. Il a, pas de, il a très peu de T1 Est-ce qu'on arrivera au 70 On a un palier à 70. Hein. Je ne vais pas forcément faire la stratégie du pool 1, pool 2, pool 3. Dans le sens où maintenant, je suis déjà pool 2. Je ne vais pas garder, on va dire, des. Je... Enfin, je ne vais pas m'arrêter au pool 3. Ah, Quoique, je dis ça, mais je ne suis pas encore pool 3. Mais peut-être que... Ah, Quoique, je dis ça, mais... Dans le sens où... Moi ce qui m'intéresse c'est surtout récupérer des cartes pour faire du build. Pour faire du deck. Pour créer des decks. Le côté mon adversaire a plus de cartes que moi il va gagner. En vrai je, j'ai confiance en mon niveau. Et je pense qu'un adversaire avec plus de cartes que moi ne me gagnera quand même pas. Mais... Pas sur le long terme du moins. Oh on lui a volé un Iron Man. On lui a volé hein. C'est pas une copie hein. Ça c'est super bien. Quand vous jouez une carte ici ajoutez une copie à votre main. Ça c'est les cailloux. Une copie à votre main. Est-ce qu'on veut faire une copie d'Electra ah, Après, on n'est pas obligé de le faire maintenant. On peut juste faire ça à droite. Et tour d'après, faire Electra au centre. Comme ça, on joue un peu plus curvé. On n'a pas beaucoup de T3 dans le deck. Donc, très souvent, T3, on va faire T2 plus T1. Réduit de 1 le coût des cartes. Oh, waouh. Bah, écoutez, euh, collectionneur. Ça. Et ça. Ou alors euh, carrément White Queen. J'aime vraiment bien l'idée de mettre plein de petits trucs là. On va en termes de points. On répartit plus. Surtout on récupère le collectionneur dans la main. Et on joue l'Electra. Ouf. Cosmo. Ok. Donc... Écoutez on va Devilzor au centre, on va ajouter une copie dans la main, Ah, on va peut-être jouer Electra, sinon on va overdraw, mais l'Electra le, à gauche je m'en fous maintenant d'avoir les, les cailloux dans le paquet, ça ça bloque Les capster révélé, c'est trop bizarre qu'il joue Colossus, je le vois dans plein de decks Colossus mais... Ok, évidemment en termes de timing, ça changerait en vrai. Donc là, on est au centre, on est large devant. On va mettre un Devil à droite. Je vais mettre même un Collectionneur là et un Devil ici. Le Collectionneur, il peut prendre vraiment beaucoup de stats à, toute, à la toute fin avec Moon Girl. Avec les Sentinelles, avec les câbles, avec Moon Girl. On peut vraiment donner un plus 3, un plus 4 à la fin qui peut être vraiment strong. En fait c'est trop bien parce que quand il y a Dino, l'adversaire il a vraiment. C'est horrible hein 5-17. Hein la carte est vraiment cool. Après elle est cool parce qu'il y a Moon Girl. Les games où t'as pas Moon Girl, et en fait les games où t'en as qu'un, souvent tu perds. Là j'en ai qu'un mais finalement vu que j'ai la quête qui va bien. C'est intéressant. Est-ce qu'on essaie de gagner à droite Ça va être dur pour lui de gagner au centre. Est-ce qu'on peut gagner à gauche Senti, senti, moon girl, ça fait plus 5, plus 9, non. Par contre, ça permet de gagner... Après, il peut peut-être gagner à droite. Est-ce qu'on ne ferait pas genre senti là, Cable, moon girl. En soi, on a perdu. Enfin, en soi, comment dire, on a perdu à gauche. Mais je pense qu'à droite et au centre, je gagne tout le temps, non Dans ce cas-là, si on fait cela, autant mettre plutôt la moon girl à droite. Mais par contre c'est l'ordre d'arrivée, donc on va d'abord faire ça, ça et ça. En fait en améliorant à droite, on améliore aussi au centre, grâce au collectionneur. Bah, écoutez, il s'est battu jusqu'au bout, mais... Spectrum, oh Oh ça suffira pas. Oh ça suffira pas. Victoire. Hop. Bon petite dernière. Ça passe vite hein n'empêche, hein, Presque une heure. Pour des games de 3 minutes. Mais ça c'est. Oh on a eh, Écoutez, on a passé les 70 Ouais, oh, je vais cliquer quand même. Donc là, 70 c'est quoi C'est une variante mystère de forge. Oh, ça c'est bien dans le deck déplacement. Bon, je fais une petite dernière. Hein. C'est vraiment le jeu. Ce qui caractérise ce jeu, c'est une petite dernière. Et la petite dernière amène une petite dernière. Et en fait, tu joues 3 heures en plus. <rire> bah Par exemple, tu vois, vous voyez ce personnage-là, je l'aime pas spécialement dans les, dans, les, dans les films. Mais en vrai, dans le jeu, je le trouve incroyable. Mais même le sifflement dans le jeu il est cool. En vrai c'est le même sifflement que dans le film mais... Mais c'est trop bien. Ouf, Scarlet. Bon, Scarlet on s'en fout de la détruire. C'est pas ce que l'on vise. C'est ah. pas forcément bien pour nous qu'à martage. Ah, au troisième, quatrième on peut plus jouer à gauche. Faut pas mettre Ebony maintenant. On va mettre Ebony maintenant. En vrai on a 9. Ça veut dire qu'il faudra qu'il arrive à 9. Ah, sur un seul tour. Hein. Oh on a un tour de plus. Écoutez bah, ça me va bien avec une main un peu contrôle. Collectionneur, Mantis au milieu. Limbo. Il y a une carte qui fait Limbo. Il y a une carte qui dit... Je crois que c'est pour 5 mana. Elle doit être 4-4. Elle dit... On ne peut pas la jouer au T6. On peut la jouer côté 5 ou avant. Je crois. Elle crée Limbo sur le board. En gros, elle change un lieu en Limbo. C'est-à-dire qu'il y a un tour de plus. Pour les deux. Hein. Oh, wow On lui a volé Khazar. Ça, c'est une super nouvelle. Vraiment, ce deck token-là, qui est un peu à la mode. En gros, dedans... Encore, il mélange un caillou dans le deck En gros c'est un deck où il joue plein de petits T1 T4 il fait Khazar, T5 il fait Blue Marvel T6 il fait Onslaught oh. Ah on a pas mal de T1 nous En vrai le Khazar est intéressant bon, Après White Queen elle a l'air un peu mieux Parce qu'on fait deux fois l'effet la... ah, Quoique est-ce que c'est -ce est vraiment mieux de faire deux fois l'effet Comme ça on prend l'information de sa main Il a Onslaught en main la question, c'est a-t-il Blue Marvel J'espère pas. Ok. Blue Marvel. Ok. On peut faire Kazar. Ah non, on peut rien jouer. De toute façon, il y a Ebonymo. Euh, ok, on a encore deux tours à jouer. Donc, on va faire peut-être Chavez à gauche. Ça va être compliqué. Hein Je pense que ça va être complexe. Parce qu'on sait qu'il a un slot. Après, faut il faut qu'il aille à gauche le gars. Sinon, je vais juste gagner à gauche. Donc c'est pas évident pour lui. On sait qu'il a un power play sur ce tour. Un slot au mid. Toutes ces cartes elles ont plus de plus de. Ah non, il va à gauche et il fera un slot à la fin alors j'imagine. Faut compter hein. Il a une carte en main Donc la carte qu'il a c'est slot. On le sait Donc Ah il peut déplacer Par contre s'il déplace ça Il va jouer Unslot ici Il va pas déplacer ici Il va rester Et on sait qu'il va Unslot Donc si il Unslot Est-ce qu'il gagne au centre Il a plus 7 Donc il a 9 et 7 Ah il gagne au centre ah non, pas si j'ai Electra au centre. Parce qu'il a 7, 8, 8 plus 3, 11. 11 plus 8, 19. Si je fais Electra, c'est bon. Et donc, Onslaught à droite pour être sûr de gagner à droite. Et Electra au mid. Et je gagne à droite. Et je gagne au centre. Et en plus, je fais deux fois l'effet. Mais bon, ça c'est... Enfin... Bon, ça c'est encore mieux. Mais ça change rien, je pense. Que dans tous les cas, dans mon calcul, je gagne quand même au mid. Même si je fais pas 2 Electra. Ouais. Ok. Ouais, vous voyez, parce qu'on aurait rajouté 5 de créa ou 4 de créa et j'aurais gagné. Bon, magnifique, hein. Magnifique, ça monte, ça monte avec ce petit deck. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas. C'était la première vidéo mon baptême du feu euh, sur que Marvel Snap et puis euh, voilà avant la fin de semaine j'essaierai de vous présenter un autre deck et puis la semaine prochaine il y aura pas mal il y aura pas mal de decks également euh, donc voilà les, je pense que les deux prochaines semaines il y aura pas mal de BG un peu d'Hearthstone le mercredi un peu de Marvel Snap donc il y aura les trois jeux ça va être sympa bref sur ce merci à tous euh, si vous avez des questions n'hésitez pas vraiment je vous invite encore une fois à aller regarder la vidéo d'avant s'il y a des choses que vous n'avez pas compris et puis euh, bisous bisous et à très bientôt ciao tout le monde